Depuis le 31 mars, il se passe un truc, jamais vu en France. Pour la première fois, on s'empare de nos places et on redécouvre l'espoir. Je trouve que c'est formidable que là, il y ait des jeunes qui luttent, qui se battent et qui aient le courage de le faire. Ça fait du bien, les gens se sourient, se regardent, ils peignent ensemble. Ouais. Ce qu'il y a de nouveau ici, c'est qu'il n'y a pas de parti, pas de barrière, pas d'étiquette. Il n'y a que des gens comme toi et moi, en fait. Jamais de nos vies on a pu se retrouver comme ça ensemble librement sur nos places à se rencontrer, à réfléchir ensemble, à faire la fête. Imaginez, il y a des jeunes, des vieux, des gens de partout, c'est la France qui est là. Euh... Mais qu'est-ce que tu fous C'est là, c'est maintenant C'est pas la yeah. C'est pas, pas, la, pas télé, la télé, c'est ici donc tu là. Maintenant, debout et vigilant <rire> Debout et vigilant, c'est maintenant les, les choses sont en train de bouger. Il y a un nouvel espoir politique qui est en train de naître dans ce pays. Ça se passe dans toutes les nuits debout en France. Il y a plein de villes qui sont concernées par le truc. Il n'y a pas que à Paris. Si tu habites à Nantes, si tu habites à Marseille, il y a des nuits debout partout. Donc viens, va à tes, à tes nuits debout ouais Tous vous l'ont dit avant moi, il se passe quelque chose ici. Quoi La politique au sens le plus élevé du terme. Et puis peut-être, allez savoir, rêvons un peu. L'histoire qui se remet en mouvement. Ce serait idiot de ne pas en être. Rejoignez-nous. Je veux vivre ma vie debout. On viendra se réinstaller. République endormie, citoyen éveillé. Que nul n'entre ici s'il n'est pas révolté.